Faut que je vous avoue quelque chose. Pendant longtemps et jusqu'à très récemment, j'utilisais du démaquillant industriel. Alors hypoallergénique, yeux sensibles, tout ça, tout ça. Mais dans un joli emballage en plastique, bien marketé, tout le tintouin. Et pourquoi j'ai mis beaucoup de temps à passer à une alternative zéro déchet Parce que je ne trouvais pas de solution satisfaisante. Vous savez, moi j'aime bien tester les produits sur mon propre corps. Très souvent... À mes risques et périls. Oui franchement, pour 10 expériences ratées, il y en a en général une qui est une bonne découverte. Ça fait un ratio plutôt léger. Mais bon, cette petite découverte, ce petit bijou, du coup j'adore vous en faire part. Et aujourd'hui je vais vous parler d'un petit bijou. Effectivement, d'une très belle rencontre. Alors j'y viens, mais d'abord je vais vous parler de mes expériences ratées. Une vraie démarche scientifique. Tout d'abord, je me suis dit que les corps gras, bah, ça permettait d'enlever plus facilement le maquillage. Et qui dit corps gras, dit huile végétale. L'huile végétale, c'est-à-dire huile d'olive par exemple, ce qu'on a le plus souvent dans sa cuisine, j'ai essayé de me démaquiller à l'huile d'olive. Eh bien, je vous le recommande en dépannage. Exemple, vous ne dormez pas chez vous, vous n'avez pas de démaquillant sous la main, hop, vous prenez l'huile d'olive de la cuisine... Pour un soir, ça fait très bien l'affaire. Mais l'huile d'olive est une huile très grasse, très épaisse. Et euh, le problème, c'est qu'en le faisant euh, tous les soirs, elle me laissait un voile sur les yeux euh, qui m'empêchait de voir euh, quoi que ce soit et qui m'irritait. Bref, l'huile d'olive... Plutôt échec. Ensuite, on a beaucoup parlé de l'huile de coco sur les cheveux, sur le corps, comme une huile absolument incroyable, avec plein de bienfaits antiseptiques, blablabla. Bla. Donc je me suis dit, bah allez, banco, on va l'utiliser en démaquillant. Et pendant une semaine, j'ai utilisé l'huile de coco en démaquillant. Résultat, plein de boutons. Ah, le cockpit de la 380, hein, ça c'est clair. Du coup, bah... <rire> J'ai arrêté d'utiliser l'huile de coco et pourquoi ça m'a donné plein de boutons. Vous me direz, j'aurais pu me renseigner avant. L'huile de coco est comédogène, donc elle favorise l'apparition d'imperfections, de points noirs, de boutons sur le visage. L'huile de coco next, sauf si vous voulez ressembler à la boule à facettes de votre boom en 1986. Et j'ai fait une découverte. Que dis-je J'ai fait la découverte. L'huile de noisette. Elle ne vous laissera pas une impression de gras longtemps sur le visage juste l'impression non seulement d'avoir les yeux euh, et le visage démaquillés, mais en plus d'avoir une peau toute douce. Non seulement elle euh, elle n'est pas comédogène, hein, euh, donc elle ne favorise pas euh, l'apparition de points noirs, de boutons, etc. comme l'huile de coco, mais en plus elle va réguler l'excès de sébum et resserrer les pores. Véridique, depuis que je l'utilise, c'est-à-dire à peu près 10 jours, je n'ai plus de Bon allez, on va dire, soyons honnêtes, j'ai moins de points noirs et j'ai un teint beaucoup plus unifié parce que mes pores sont resserrés. En utilisant l'huile de noisette, vous aurez l'impression de manger un pot de pâte à tartiner. Tous les jours, je me fais mon petit pot de pâte à tartiner, comme ça, gratuitement, sans prendre le moindre kilo. <tousse> j'ai plus en fait l'odeur de noisette est tellement forte, faut aimer l'odeur de noisette et l'odeur de la pâte à tartiner. qu'on a vraiment l'impression de manger le pot, c'est fabuleux. Alors évidemment, n'utilisez pas l'huile de noisette si vous êtes allergique aux oléagineux. J'ai hâte de savoir dans les commentaires si vous avez testé l'huile de noisette, si ça vous a fait la même sensation que pour moi pour la pâte à tartiner, je serais vraiment curieuse de le savoir. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à lâcher votre meilleur pouce bleu. J'ai vraiment dit ça. Vous pouvez comme d'habitude me retrouver sur Instagram, sur Facebook, sur ma page Les Bons Plans de Mathilde, sur mon groupe Le Comptoir de la Débrouille. Et si le cœur vous en dit, si vous avez 20 secondes à tuer, passez sur Utip, ça m'aide beaucoup pour regarder une publicité. 20 secondes c'est vraiment tout et moi ça me fait plaisir de voir qu'il y a des gens qui me soutiennent, ça me motive, ça... Pouh, allez en avant pour une prochaine vidéo sur ce je vous laisse et n'oubliez pas que ce sont les petits gestes même les tout petits qui font les grandes révolutions salut